Je sais à quel point vous attendez cette vidéo, la vidéo test, test complet de la nouvelle OnePlus Watch. Oui, il a fallu quelques jours d'attente par rapport à la présentation que je vous ai faite, la prise en main, il y a quelques jours, mais j'ai quand même pu, grâce à Geek Media et grâce à OnePlus, tester en avance cette montre pour vous proposer ce jour le test. C'est quand même pas mal d'avoir un test complet, comme je sais le faire sur une montre connectée, avant de se dire est-ce que je la précommande ou pas. Sachant que, comme d'habitude, mon avis est très neutre. On verra dans cette vidéo les points forts et les points faibles de la montre, même tout ce qu'elle peut faire en détail. Est-ce simplement la meilleure montre 2021 à ce prix là, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons... Découvrir ensemble la crème du high-tech Aujourd'hui, test complet de la OnePlus Watch Cette fois-ci encore, je vous ai écouté par rapport à vos questions que vous m'avez posées sur le Discord aux choses que vous voulez que je teste en détail Vous me l'avez posé sur le Discord, vous m'en avez parlé bah, directement dans les commentaires Donc je vais m'attarder à plus de détails sur certaines parties Pour répondre à toutes vos questions Allez, c'est fini le blabla, voici le sommaire Ce test est très très complet, donc assez long, il est décomposé en chapitres, vous pouvez aller voir le chapitre qui vous intéresse directement en cliquant sur la barre de défilement. Vous pouvez aussi accélérer un petit peu la vidéo, je passe très bien en accéléré. Commençons par voir le design ensemble. On est sur une montre plutôt sympa, on va pas se mentir. Bon, ça reste dans la thématique de ce que fait la concurrence, parce qu'on est sur une montre avec un cadran de 46 mm pour être plus précis 46,4 par 46,4 avec une épaisseur de 10,9. C'est comme je disais dans la thématique de ce que fait les concurrents parce que du 46mm, on en a, on en a, on en a. Maintenant, à peu près toutes les montres commencent à sortir en 46mm, avec des cadrans de 46mm. Ce qui est dommage pour ceux qui ont des petits poignets, qui ne peuvent pas aller sur un modèle, par exemple, euh, 42 de la OnePlus Watch. Mais bon, actuellement, avec les dernières sorties, on peut considérer que... La montre 46mm avec un cadran de 46mm reste une taille standard. Cette montre, cette petite OnePlus Watch est disponible en deux éditions. L'édition classique, comme j'ai, et l'édition Cobalt. Édition limitée qui sortira très prochainement. Suivez-moi sur Instagram, bien entendu, je vous la montrerai en exclusivité sûrement aussi. Et je vous tiendrai bien entendu informé en story quand l'édition Cobalt va sortir. Moi personnellement, au vu de ce design et de ces images de la Cobalt, j'ai hâte de l'avoir entre les mains. Quoi qu'il en soit, l'édition classique, celle que j'ai actuellement et qui est tout aussi belle, hein, est disponible en deux coloris, noir et plutôt argenté. Le noir s'appelle le Midnight Black et l'argenté s'appelle le Moonlight Silver. Je vous l'affiche, comme ça vous avez les deux visuels. Je vous ai parlé des dimensions, maintenant parlons un petit peu du poids, parce que cette montre... Sans le bracelet bien entendu quand on donne un poids de montre souvent c'est sans le bracelet parce qu'on peut acheter des bracelets de différentes catégories cuir bref silicone je ne vais pas vous faire tous les détails mais on a une montre de 45 grammes ce qui est plutôt correct et pour en dire son poids est dû aussi à ses matériaux car le boîtier de la montre est en acier inoxydable ce qui est plutôt aussi pas mal on sait que bien entendu le boîtier de la cobalt l'édition cobalt sera en cobalt d'ailleurs Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo, une petite euh, review, peut-être design, bref, une petite vidéo sur la Cobalt. Je vous poserai peut-être aussi la question dans l'onglet communauté, mais dites-moi si une vidéo dédiée à l'édition spéciale Cobalt vous intéresse. Et si, par exemple, je vous la compare à celle-là, mais je sais que beaucoup veulent une comparaison Cobalt vs GT2 Pro de Huawei, ça je la ferai, ne vous inquiétez pas. Je disais donc acier inoxydable et le bracelet étant est en fluoro estalomère, c'est sorte de silicone plastique. À l'arrière, on retrouve comme matériaux un plastique renforcé Ce qui est commun aussi au monde On a un écran de 1,39 pouces 454 par 454 pixels à C'est l'écran je vous le disais dans la prise en main C'est l'écran qu'on retrouve aussi bah, chez beaucoup de concurrents Le même type d'écran chez Huawei Chez Amazfit Même chez Mi Watch Là la petite distinction par rapport à des concurrents Mais je vous ferai des comparatifs vous inquiétez pas C'est le verre. On a un verre de 2.5D Et globalement les finitions de cette montre sont super sympas. Parlons par exemple des boutons Les boutons de cette OnePlus Watch sont disposés à droite Ça va nous permettre la navigation On va le voir bien entendu ensemble juste après Mais regardez ce petit détail Je vous le zoom ici, regardez ce petit détail Le petit logo, la petite écriture OnePlus sur le bouton Si ça c'est pas une finition finito Bien finite, j'en perds mon italien Bref je trouve que cette montre dégage un très bel ensemble. À l'arrière, cardio-fréquence-mètre. cardio, -mètre. cardio mètre 4 diodes, classique. On verra bien entendu par la suite s'il si est précis. Et sur les côtés, on va retrouver facilement le haut-parleur, le micro qui nous permettront, on verra dans les fonctionnalités, de répondre aux appels. Bref, le design, c'est à peu près tout. Ah si, je peux vous dire que le bracelet est en silicone, mais je peux vous dire aussi que l'attache du bracelet est type, je ne sais pas le nom de cette attache. Le bracelet est bien entendu quick release, on va pouvoir le changer si vous, il ne vous plaît pas, mais on a hop, un bracelet qui s'attache en clipsant ici et en faisant passer dedans. Je ne sais pas c'est quoi le, vraiment le nom de ce maintien, mais on le retrouve bien entendu chez Apple, chez plein de marques. Voilà pour ce qui est du design maintenant. Voyons un peu les caractéristiques techniques. Parlons caractéristiques techniques, on les avait aussi évoquées lors de la vidéo prise en main. On va faire très court parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à montrer après. Montre, résistante à l'eau, 5 ATM, Bluetooth, 5.0, elle intègre le GPS, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. Une question qui est revenue aussi souvent, c'est est-ce qu'elle a le NFC Eh ben non, malheureusement, elle ne l'a pas. Après, on va retrouver tous les capteurs qu'on retrouve globalement sur les montres connectées. Accéléromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de pression d'air, baromètre bien entendu, capteur de spo 2 cardiofréquencemètre optique, capteur de lumière ambiante, etc. etc. Elle intègre aussi 4 chicas de stockage qui vont nous permettre de stocker des musiques directement dans la montre. On le verra aussi ensemble. Ensuite, l'autonomie théorique est de 14 jours. Est-ce que je l'ai atteinte On verra bien entendu dans la suite de la vidéo dans la rubrique autonomie. Mais la batterie est une batterie de 402 mAh. Ça, je sais que l'autonomie est très importante pour vous. Donc, restez bien accrochés. Après, je vous le dis, haut parleur, microphone, c'est plutôt correct pour une montre disponible à 159 euros. Dernière petite information, mais pas des moindres. Pour l'instant, l'application OnePlus Else est disponible seulement sur Android. Donc, si vous avez un iPhone, malheureusement, cette montre n'est pas faite pour vous actuellement. Bien entendu, si l'application sort sur iPhone ou si j'ai des petits tuyaux et que je sais que ça sort, je vous le dirai vraiment très rapidement. Voilà pour ce qui est des caractéristiques techniques. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet en regardant les fonctionnalités de Smart. C'est parti Les fonctionnalités d'e-smart. Déjà, on va commencer par la navigation. Oui, certains d'entre vous qui ont assisté à mon live, mon live de présentation de la OnePlus Watch, ont pu voir en exclusivité comment naviguer, les choses de l'intérieur, l'OS. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche de notification. Généralement, je fais un live par semaine, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou Twitch. Ça vous permet d'être tenu informé des nouveautés. Et dès que j'ai une nouveauté, souvent, maintenant, j'arrive à les avoir en exclusivité et en avance. Donc, c'est le moment de ne pas louper les lives de Pana. Bref, un petit peu de pub, c'est fini. On va passer à la navigation. On est sur l'écran principal. L'écran principal, on va voir juste après. Il est personnalisable, bien entendu. Sur cet écran principal, je vais pouvoir swiper de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut, etc. etc. Lorsque je vais swiper de haut en bas, je vais arriver au raccourci. Le mode nuit, pour pouvoir paramétrer une alarme. La lampe torche. Moi, j'adore la lampe torche. C'est une des fonctionnalités que j'utilise le plus sur mes montres connectées, c'est les lampes torches. C'est dingue. Trouver son téléphone et les réglages, bref, vous avez compris, c'est les raccourcis Si je swipe de bas en haut, c'est les messages et notifications Là, actuellement, j'en ai pas Je vais vous en faire apparaître une, rapidos Hop, petite notification qui a apparu, un petit message de Panacotech On va donc retrouver toutes les notifications On en parlera aussi juste après Après, si je vais swiper de droite à gauche Je vais avoir ma musique, mon rythme cardiaque, ma nuit de sommeil, etc Ensuite, pour finir dans la navigation Hop, j'appuie sur le bouton Le bouton m'amène au menu principal Et là... J'ai un menu plutôt sympa avec toutes les fonctionnalités et tout ce qu'il est possible de faire. Vous voyez des choses comme connexion TV qui sont intéressantes ou alors simplement comme portable qui permettent d'appeler les contacts. Mais on va voir, on va voir juste après. Le bouton du bas est personnalisable. Moi, je mets la possibilité de lancer rapidement une activité physique, mais vous allez voir, c'est personnalisable et je vais vous montrer tout ce qui est possible de personnaliser. Ensuite, en parlant de la personnalisation, on va parler de la personnalisation des cadrans. Hop, je suis là, bien entendu comme d'hab, j'appuie j'ai différents cadrans, différents styles que je peux utiliser. Ceux qui sont plus basiques, ceux qui sont plus sympas. Et parfois, je peux les configurer. C'est-à-dire, là, mettre un raccourci. Là, c'est portable, c'est très bien. Si je veux qu'en bas, ça soit la météo, etc. Bon, là, j'ai mis le double météo, mais activité physique. Ça, ça se configure comme ça. J'enlève, je suis sur mon cadran, j'appuie, je peux accéder directement à mes contacts. C'est un petit cadran raccourci qui est personnalisable. Après si on veut aller encore plus loin dans la personnalisation, bien entendu, on a une petite application assez sympa aussi, on en parlera rapidement. C'est l'application OnePlus Health. Je lance l'application, je vais atterrir sur ma home page, ma page principale avec mes données de santé, mais ça on le verra plus tard. Et lorsque je vais aller dans gérer, je vais avoir ma montre qui est connectée et je vais pouvoir cliquer sur cadran de montre. Et là, je vais pouvoir... En choisir donc parmi ceux qui sont déjà sur ma montre, modifier en enlever. Si lui, je le veux plus sur ma montre, si oh, je le veux, lui, c'est là. Si lui, je le veux plus, par exemple, lui, je le veux plus et lui, je ne pas trop non plus. Et ben bah, je peux les supprimer. Ça laisse de la place parce qu'on peut en amener jusqu'à 14. Après, si je veux en trouver d'autres, je peux aller dans tout et là, j'aurai toutes les possibilités en dynamique, en joie, en pratique, en sport. On va partir sur un un peu rigolo. Je l'ajoute et lorsqu'il est ajouté, il se retrouve dans mes cadrans en bas. Et je vais pouvoir, bien entendu, le retrouver normalement ici. Donc ça, c'est les cadrans de la montre. Après, il y a déjà des fonctionnalités annexes qui sont en cours de développement, comme assortiment par IA. J'imagine que ça permettra d'assortir, par exemple, la montre à, nous, à notre tenue, comme on est habillé. Et sinon, il y a photo, où il sera possible d'ajouter sûrement une photo, de la sélectionner, de l'ajouter dans l'album, puis de la synchroniser avec la montre pour la voir directement ici. Donc on peut actuellement déjà nous assortir, notre t-shirt à la montre via une photo Mais bon, voilà pour ce qui est de la personnalisation des cadrans C'est plutôt bien fait C'est bon, convenable on va dire Il y a quand même du bon choix Et petite remarque, petite remarque pour faire plaisir à mon ami Milky Way C'est que pour l'instant sur pratiquement tous les cadrans Je vais pouvoir vérifier là directement sur le téléphone Là je vous donne la confirmation que sur tous les cadrans Malheureusement la date est écrite en anglais à l'envers Les cadrans ne sont pas francophonisés si ça se dit, donc voilà, dédicace à toi Milky Way qui posait la question et qui avait été un peu déçu que ce soit le cas sur sa Mi Watch Est-ce que ça, ça vous dérange vous Moi personnellement ça ne dérange pas Dites-moi en commentaire si vous voulez une date à la française sur les montres Je ferai remonter peut-être la formation au constructeur pour créer un petit cadran français, pourquoi pas Voilà pour ce qui est de la personnalisation, maintenant on va parler des notifications Les notifications, je vous les ai montrées, on va les avoir en voilà. swiping de bas en haut on ne les trouve pas directement dans le menu principal, à part si j'ai mal regardé, mais moi, lorsque je l'ai testé, je n'ai pas vu directement voilà, de notifications. Donc, les notifications, bon, ce qui n'est pas contraignant, mais vous allez pouvoir aussi aller personnaliser, bien entendu, ces notifications. Les personnaliser directement depuis bah, votre téléphone, depuis l'application OnePlus Watch. Il va falloir, on vous l'avez peut-être aperçu tout à l'heure, mais il va falloir aller encore dans gérer et aller dans synchroniser les notifications du téléphone. Là, vous allez pouvoir, voilà, Paramétrez vos, vos synchronisations. Est-ce que vous voulez recevoir des notifications lorsque le téléphone est déverrouillé Est-ce que vous voulez que ce soit des notifications d'une application ou d'une autre Vous allez pouvoir choisir comme ça. Hop, application ça, application ça, application de connect, duo. Bref, vous allez pouvoir... Choisir quelle application va vous envoyer une notification Ça vous propose toutes les notifications de votre téléphone Bien entendu avant il faut accepter que l'application puisse avoir l'autorisation des notifications Mais bon ça c'est normal Voilà pour ce qui est des notifications classiques Après on a des rappels Ça j'aurais pu vous en parler dans la section santé Mais on a des notifications possibles de se lever, ça va vous envoyer un petit rappel qu'il faut vous lever parce que voilà, vous n'avez pas été assez actif. En parlant de notifications, les bien entendu, les notifications de SMS, d'appels, etc., d'applications, mais aussi des petites pastilles qui peuvent apparaître en haut là, comme ici, qui veulent dire que vous avez par exemple moi dans mon cas, lancé un chronomètre ou qu'il y a un chronomètre qui est en cours. Ça apparaît en haut et ça permet d'avoir voilà, des connexions entre les différentes fonctionnalités et l'écran principal. Et ça, c'est vraiment top. C'est le cas aussi lorsqu'une musique est en train de tourner. On voit le petit symbole play. Il suffit de l'éteindre pour que ça disparaisse Voilà pour ce qui est des notifications basiques. Maintenant, on va rentrer sur les notifications des SMS. J'ai reçu un SMS. Est-ce qu'il est possible de répondre au SMS Lorsque je vais cliquer dessus, vous voyez, je vais voir le SMS. Là, c'est un petit SMS, c'est un hello. Est-ce que lorsque je reçois un pavé un pavé de chez pavé, on peut le voir. Je vous montre ça tout de suite. Je reçois un petit pavé sympa, de la part de Panacotech, mon ami, il va apparaître ici. Est-ce qu'il est possible de lire tout le pavé Non. Est-ce que je peux cliquer dessus pour aller voir plus précisément tout le pavé Non plus. On est dans les messages. Est-ce que je vais pouvoir trouver hein, une section message pour aller bah, trouver et continuer de lire le pavé Non plus. Donc actuellement, les messages sont tronqués. Les notifications de messages apparaissent bien, mais on est tronqué au bout d'un moment. Que se passe-t-il lorsque on reçoit par exemple une image, vous me posez aussi ces questions, je sais pas qui m'a posé sur est-ce que je reçois une image, ce que ça donne. Je vais vous envoyer une petite image, hop, et vous allez voir ce qui va apparaître sur la montre. J'ai envoyé l'image, il y a écrit image de Panacotech, l'image ne s'affiche pas sur un message normal. Voilà pour répondre à vos questions, maintenant au niveau des appels. Comment ça se passe Je vais recevoir un appel, vous allez voir. Je vais bien entendu pouvoir décrocher l'appel. Parce qu'on a un micro, un haut-parleur, je vous l'ai dit. Là, j'ai mon appel de Panacotech. Je vais pouvoir raccrocher, envoyer une réponse rapide. Ça, c'est vraiment top de dire, hop, de raccrocher et de dire je vous rappelle plus tard. Et je reçois, je vous rappelle plus tard. C'est-à-dire qu'on est très proche, très très proche de la fonctionnalité de répondre au SMS. Vraiment, on est très proche. C'est dommage que le SMS que je vous ai montré avant, il n'est pas encore possible. Et peut-être ça va se faire de faire une réponse rapide au SMS parce qu'on est vraiment proche quand même là. Vu qu'il est possible d'envoyer un SMS lorsqu'on reçoit un appel, pourquoi il serait pas possible d'envoyer un SMS même réponse rapide lorsqu'on reçoit un SMS J'ouvre la question, est-ce que ça sera fait Pourquoi pas Dans tous les cas, je remonte l'intérêt des réponses rapides et des réponses par SMS à Oneplus bien entendu. On va reprendre mon appel histoire que je vous montre qu'on puisse décrocher et parler. Je décroche et là je peux parler directement dans la montre qui est entendue sur mon téléphone. Il n'y a pas de souci. je vais pouvoir accrocher, changer le son et ce qui est super intéressant par contre c'est qu'il n'y a pas que la réponse aux appels il y a aussi l'appel et ça j'achète vous allez pouvoir aller dans portable et là vous allez voir les appels récents vous allez pouvoir même aller sur pavé numérique et là composer un numéro directement c'est pas 03 et appeler le 03 vous allez pouvoir aussi paramétrer des contacts pour cela je vous le montre il va falloir aller dans l'application aussi pour rentrer vos contacts mais ça c'est déjà pas mal déjà composer un numéro ça c'est pas toutes les montres et souvent ça permet de répondre mais d'avoir une application comme ça pour répondre aux appels et pour appeler ça c'est vraiment top Bravo OnePlus, on va aller dans gérer, puis dans paramètres du périphérique et dans contact. Et là vous allez pouvoir ajouter des contacts, donc il faut que ce soit des contacts qui existent dans votre téléphone, les sélectionner et les ajouter à votre montre pour que vous puissiez bah, appeler n'importe quel de vos contacts. Ça c'est aussi plutôt bien fait. Bravo OnePlus, moi je suis content de voir qu'il y a quand même des distinctions entre cette montre, cette OS avec ceux des concurrents. Il y avait la petite rumeur que ce soit du Wear OS, ça ne l'est pas, mais pour l'instant, de ce que j'ai vu, et on va, on conclura sûrement là-dessus à la fin de la vidéo, l'OS fait vraiment le job. C'est dommage juste hein, pour les SMS, la réponse rapide aux SMS, vu qu'il y a la réponse rapide aux appels, hein, pensez-y. On a vu les appels, on a vu les SMS, maintenant on va voir la musique. La musique, très important aussi, le vecteur musique pour vous. Là aussi, l'OS a une petite particularité qu'on trouve pas partout et qu'on aime. C'est qu'on va pouvoir aller dans trois petits points et choisir si on veut gérer la musique de la montre, la musique du portable et connecter ou non un casque Bluetooth. Vous allez pouvoir lancer un appairage Bluetooth, par exemple. Je mets mes AirPods pas très loin en mode détection et il sera possible de faire l'appairage de mes airpods pour directement écouter la musique qui est dans ma montre sur mon téléphone c'est à dire c'est à dire mais pourquoi si on ça veut dire quoi ça veut dire que vous pouvez stocker de la musique dans la montre je vais vous montrer juste après partir juste avec votre montre il y a un gps aller courir et écouter la musique de votre montre dans vos écouteurs ça aussi bravo c'est vraiment pas mal ensuite lorsqu'on va aller sur musique du téléphone bon là on va pas pouvoir garder musique de téléphone plus le casque Bluetooth, parce que normalement, si vous avez votre téléphone, vous reliez votre casque Bluetooth à votre téléphone. Et vous allez pouvoir lancer, par exemple là je vais sur euh, Spotify. Vous allez pouvoir contrôler votre musique directement, la musique de votre téléphone, avec votre montre type télécommande. Ça c'est plutôt pas mal, mettre suivant, mettre pause, augmenter le son, etc, etc. C'est validé. C'est assez simple. Maintenant, regardons comment stocker de la musique dans la montre. Tout d'abord, il vous faut de la musique sur votre téléphone. Pour mettre de la musique dans la montre, on va aller... Bien entendu, sur l'application laquelle L'application OnePlus Watch. Bien entendu, c'est logique, mais bon. On va aller cette fois-ci dans Gérer, Paramètres du périphérique et dans Musique. Là, vous allez pouvoir ajouter les morceaux. Créer des listes de lecture, on va le voir juste après. Lorsque je fais Ajouter les morceaux, je vais avoir les morceaux qui sont disponibles sur ma mon téléphone. Il faut que ce soit des musiques téléchargées sur votre téléphone. Je vais cliquer, je vais me mettre Terminé et... Le morceau est en train de se charger tranquillement, tranquillement, tranquillement sur la montre. On, je vous avais dit qu'il y avait 4Go de stockage. On voit que pour ce qui est des musiques, on a à peu près 2Go de stockage pour les musiques. Parce que les deux autres Go, c'est pris par l'OS. On est à peu près dans la même configuration qu'avec Huawei. 4Go, mais la moitié vous permet de faire du stockage, pas le reste. La musique se télécharge. On la retrouve dans morceaux morceau. Et on peut, bien entendu, aller créer une liste de lecture et ajouter la musique dans la liste de lecture, pour avoir par exemple une playlist vous mettez une euh, cinquantaine de musiques, faire une playlist pour le sport, pour les transports, etc. Une fois que c'est bon ici, on va bien entendu la retrouver après dans musique. Ici, on va aller dans les trois petits points, on va mettre musique de la montre, on revient, et là on voit la musique de la montre qui est là. On peut faire lecture, etc, etc. On va pouvoir aussi accéder aux musiques directement par le menu principal, en allant dans musique. Si vous voulez accéder aux listes de lecture, il faudra swiper et aller dans liste musique running. Et comme ça, vous pouvez lancer la liste de lecture running. Pour à savoir, malgré le haut-parleur, on ne va pas pouvoir lancer la musique directement depuis la montre. Il faut systématiquement connecter un casque Bluetooth pour pouvoir écouter la musique. C'est bon à savoir. Bah après, je ne sais pas qui écoute de la musique comme ça, mais c'est bon à savoir. Voilà pour ce qui est des musiques. On passe à une autre fonctionnalité. On va voir les autres fonctionnalités qu'on a sur la montre directement. On va voir la météo, qui va nous permettre de, de, de regarder la météo. C'est assez simple. On a les estimations sur les prochaines heures et d'autres informations complémentaires avec les prévisions futures. Ensuite, on va voir alarme, qui vont nous permettre d'ajouter une alarme. D'ajouter une alarme, choisir le jour, etc. Là aussi, tout est en anglais. Au niveau des jours, bien entendu. Après, les, vous voyez que les menus sont en français. Chronomètre, ça nous permet de lancer un chronomètre. Ça, c'est assez clair. Minuteur, minuteur. Lampe de port L'homme de, de poche, je vous l'ai montré tout à l'heure, ça permet de bah, déclairer de, la nuit la fonctionnalité baromètre va nous indiquer bien entendu la pression la boussole va nous indiquer le nord et tr trouver son portable, on l'a vu tout à l'heure, fait sonner le portable et là on arrive sur une petite fonctionnalité assez sympa quand on a une TV compatible c'est la fonctionnalité connexion TV je n'ai pas pu la tester parce que je n'ai pas de OnePlus TV bien entendu OnePlus TV c'est des TV de la marque de OnePlus si OnePlus veut m'en envoyer une pour la tester, je suis complètement pour hein. mais grosso modo il sera possible de connecter votre montre à la télé afin de faire des manipulations assez simples comme allumer éteindre la télé. Vous pourrez aussi contrôler le volume et la montre pourra éteindre automatiquement la télé si elle remarque que vous dormez 30 minutes après avoir détecté votre début de sommeil. Bref c'est une fonctionnalité très intéressante surtout si vous créez un écosystème OnePlus, c'est à dire si vous avez une TV, si vous avez un téléphone, bref vous allez pouvoir créer vraiment des connexions entre vos produits OnePlus et ça, on, bah, on achète ça, on veut ça, on veut. Après, bien entendu, il faut être équipé, mais c'est ça qui est bon avec les mondes connectés. On est sur une extension de quelque chose d'autre où on va pouvoir carrément connecter, faire de l'intelligence entre tous les objets, l'internet des objets. Bref, ça, j'achète complètement. Vous l'aurez compris, côté fonctionnalité smart, je suis content que OnePlus est sorti leur OS et qu'ils essayent de challenger, de challenger ce qui se fait actuellement avec euh, des nouveautés. Bref, vous l'aurez compris, l'OS a pensé pratiquement à tout. Ne vous inquiétez pas, il y a quand même des points négatifs sur la montre, on verra après. Pour finir, parlons des paramètres, ce qui est possible de paramétrer. On va pouvoir du coup associer un casque Bluetooth, gérer l'affichage et la luminosité. Si on veut soulever pour que l'écran s'allume, si on veut que la luminosité s'adapte elle-même, si on veut prolonger le temps d'écran, le temps d'écran et prolonger mais que de 8 secondes max on ne pourra pas aller au dessus de 8 secondes ça permet bien entendu de garder la batterie et de ne pas vous faire dépenser trop de batterie on va pouvoir gérer le son et les vibrations les sonneries, si on veut de la sonnerie ou pas parce que oui il y a le haut parleur, écoutez moi ça on va pouvoir se mettre en mode mute, qui n'activera pas de sonnerie ni de vibration. Ensuite, on va pouvoir mettre le mode ne pas déranger. Personnaliser cette touche dont je vous ai parlé au départ. La touche, vous allez pouvoir mettre un raccourci, que ce soit un raccourci d'exercice, le stress, la mesure de la SPO2, le rythme cardiaque, bref. Il y a à peu près toutes les fonctionnalités possibles, portable, musique, météo. Ça, vous allez pouvoir le mettre ici. Vous allez pouvoir ajouter un mot de passe. Vous allez pouvoir dire si vous la portez à gauche ou à droite. Choisir la langue, etc. Petite dédicace à Gore-Tex sur le Discord, parce que oui, je vous l'ai dit, je réponds à vos questions sur le Discord pendant mes tests. Il n'y a pas de possibilité de synchroniser avec son calendrier et d'ajouter du coup des rappels. Ça c'est dommage, je sais que Gore-Tex euh, en avait vraiment envie, mais ce n'est pas disponible sur la OnePlus. Bref, vous l'aurez compris, cette montre c'est plutôt pas mal au niveau fonction Smart. Maintenant, voyons au niveau fonction de santé. Voyons maintenant les fonctionnalités de santé. Donc on le voit sur l'écran principal notamment, on a des caractéristiques, on a des possibilités, hop j'enlève la lune, d'avoir des informations de santé. Là ça se voit un petit peu moins, mais si je passe sur un cadran qui indique ici bah, un peu plus précisément les cercles avec leur signification, comme par exemple là on voit le rose c'est les calories, le bleu c'est les activités, le bleu turquoise c'est les pas, etc. Et le orange c'est les workouts, les activités. On va pouvoir suivre du coup notre activité quotidienne sur la montre en allant par exemple dans activité quotidienne. Là on va avoir cette petite synthèse et lorsqu'on va aller vers le bas on aura mon total de pas, mon total d'entraînement, mon total de consommation calorique et mon compte d'activité physique avec les distances parcourues dans la journée, etc. les étages grimpés. Ça, ça va nous permettre d'avoir notre suivi quotidien de santé. C'est plutôt pas mal, c'est bien fait, c'est sympa. A cela bien entendu, aux informations qui sont plutôt quotidiennes sur la montre s'ajoute l'historique. L'historique qu'on va pouvoir retrouver dans l'application OnePlus Health. Je me connecte à l'application et je vais arriver sur mon écran principal où j'aurai du coup en haut mon nombre de pas, mon nombre d'entraînement, voilà le cercle que je vous ai montré, avec les calories, etc. Si je clique sur le nombre de pas, je vais avoir mon historique de nombre de pas sur la semaine. Par exemple aujourd'hui mardi, de hier lundi et je vais avoir à chaque fois mon nombre de pas. Mon temps d'entraînement, mes calories brûlées, mes sessions d'activité, ma distance et mes étages montés. C'est ce qu'on retrouve aussi sur la montre, mais sur le téléphone avec l'historique. L'historique où vous pouvez remonter sur plusieurs semaines, plusieurs mois, etc. Ça, c'est pour l'activité quotidienne. On va avoir aussi un suivi de sommeil, bien entendu. Le suivi de sommeil se retrouve sur l'application. On va le voir aussi très rapidement, mais il se retrouve aussi hop, sur la montre. Soit en swipant et en allant voir le sommeil ici, soit en allant dans sommeil. Là, vous allez avoir votre temps de sommeil, votre heure de coucher et la durée de sommeil, etc. Vous allez pouvoir, hop, swiper de haut en bas pour voir les profondeurs de sommeil. Profond, léger, éveillé. Vous allez pouvoir swiper encore pour voir d'autres données complémentaires. Là, on voit que mon sommeil s'est séparé en deux phases, donc elles sont prises par la montre. Si on va voir plus en détail, on va sur l'application. Là, je vais avoir encore mes phases de sommeil avec mon cycle de sommeil. L'évaluation de sommeil, qui dit qu'il est mauvais, parce que je me suis réveillé beaucoup de fois, etc. etc. On va avoir plein d'informations sur le cycle de sommeil, la durée, le pourcentage de sommeil profond, le temps de sommeil profond. C'est assez détaillé. Et à chaque fois, ce qui est bien, il y a un petit mot qui dit insuffisant, insuffisant, normal, normal, excessif, normal, tard, tôt. En, en gros, là, mon sommeil n'allait pas du tout. Je vais pouvoir swiper de gauche à droite pour revenir sur l'historique. Ça... C'est logique, c'est basique. Mais on a aussi à chaque fois ma profondeur de sommeil, mon rythme cardiaque pendant le sommeil et les évaluations de sommeil, etc. On va pouvoir voir sur la semaine, sur le mois, sur l'année. Ça, c'est le suivi de sommeil. Maintenant, parlons du suivi cardiaque. Oui, on a le suivi cardiaque sur la montre aussi. En allant, soit en swipeant là, on a l'écran principal, bien entendu. Enfin, on a l'information principale de mon suivi cardiaque avec la courbe. Mais on va pouvoir aller hop dans rythme cardiaque. Et là, on aura aussi le suivi. Sauf que là, quand on va swiper, on va voir mes 5 zones d'intensité cardiaque. On va voir où je suis en perte de poids, en anaérobie, en endurance, etc. Pour avoir le détail, pareil, tac, historique détail application application là on va voir vraiment la courbe qu'on va pouvoir voir euh, plus précisément toutes les dix minutes la moyenne fréquence cardiaque la moyenne au repos la plus faible la plus élevée et on va pouvoir swiper pour voir l'historique l'historique sur les derniers jours etc etc c'est plutôt aussi bien fait c'est basique dans cet écran rythme cardiaque on n'a pas d'indication comme pour le sommeil c'est dommage ça reste basique suivi maintenant du stress rebelote on va pouvoir aller dans stress ici et on va pouvoir voir notre suivi de stress qui peut se prendre en continu. Si je vais sur l'application, pareil, je vais voir mes prises de stress, de niveau stress, la prise récente et où je suis à peu près sur la journée, où j'étais hier. C'est bien fait, c'est sympa, c'est top. Autre fonctionnalité de santé, la respiration. Dans la fonctionnalité respiration, on va avoir des exercices de respiration. On va pouvoir choisir. Un exercice d'une minute ou le personnaliser jusqu'à cinq minutes et on aura nos cycles de respiration inspirer expirer pour se calmer pour se détendre c'est du basique mais c'est toujours bien de respirer je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo lors de la journée mondiale de la santé, la respiration, on le fait automatiquement, mais prendre du temps pour respirer, ça permet d'aérer le corps, bien entendu, de faire mieux fonctionner le cerveau, les muscles, et d'irriguer le sang. C'est très important de faire quelques exercices de respiration. Ensuite, pour terminer, on a bien entendu le suivi de SpO2. La prise de Mesure de SPO2 se prend sur la montre directement en la gardant au poignet, etc. etc. Et cette prise de mesure va être aussi visible sur le téléphone. On voit euh, ma prise de mesure de SPO2 est faite soit de manière ponctuelle, puis j'ai activé la prise de mesure la nuit. Donc vous voyez, pendant mon sommeil, j'ai toute ma prise de SPO2 ici, parce que j'ai activé l'option qui se trouve dans gérer, paramètres du périphérique, dans paramètres de santé, et là vous allez pouvoir paramétrer des rappels, des alertes de santé, avec les mesures automatiques du rythme cardiaque, en intelligent, ça permet d'économiser un petit peu de la batterie, mais on peut le mettre en temps réel pour avoir le suivi vraiment continu, intelligent c'est à peu près toutes les 10 minutes comme je vous ai dit, alerte de fréquence cardiaque quand elle est basse, quand elle est élevée, le suivi automatique du stress que j'ai activé, pour vous montrer bah voilà, les, les, les, la barre, l'alerte de niveau de stress élevé, le suivi de la SpO2 pendant le sommeil, ça la plupart ne sont pas activés, à l'achat donc vous pouvez l'activer bien entendu ça entame la batterie mais on va parler de l'autonomie juste après vous inquiétez pas bien entendu dans la partie fonctionnalités sport je vous montrerai la précision de SPO2 en la comparant à mon oxymètre de poux ça va arriver parce que là on a fini les fonctionnalités de santé donc on va enchaîner sur les fonctionnalités sport puis la précision c'est parti parlons maintenant des fonctionnalités de sport des activités physiques au départ comment lancer une activité physique bon on va dans exercice et là, on va pouvoir choisir entre course, courir pour perdre du poids, je vais vous en parler juste après aussi, cyclisme, donc vélo à intérieur, vélo en salle, marche en extérieur, natation, vélo elliptique, machine rameur, alpiniste, hors route, bref, on a une dizaine de sports. Est-ce qu'il est possible d'ajouter des sports Actuellement, non, il n'est pas possible encore d'ajouter des sports. Il n'y a pas, il y a une dizaine de sports, bon, il y a le autre, qui permet d'englober les plus grands sports, mais... On n'a pas, voilà, on n'a pas, comme sur certains de ses concurrents, 90 100 sports différents. Est-ce que ça pose un problème Moi, je ne sais pas parce que personnellement, je fais des sports de base et sinon je mets en autre. Comment après je lance l'activité Bien entendu, si je veux lancer une course à pied, j'appuie, j'attends que le GPS, on me dit qu'il faut faire attention à bien synchroniser la montre avec euh, l'application pour que ça fasse les mises à jour GPS assez souvent. Et on appuie sur Go si on veut lancer, ou alors on peut ajouter en bas un objectif de distance, de durée, de calories, ou euh, un objectif de pas. Une fois que c'est fait, on met go, l'activité se lance. Là, vous vous rappelez, j'ai paramétré le son, c'est ça le son. Là, on a les informations relatives au sport que je suis en train de faire. Distance, en haut, bien entendu, vous voyez les zones d'intensité cardiaque. Il faudrait que je mette mon doigt pour que ça prenne après. Ah, voilà, j'ai activé aussi la pause automatique. Ça, je vais vous le montrer sur l'application, qui permet de mettre en pause automatique si il voit que le GPS n'avance pas bien entendu, ça s'active, ça se désactive, mais c'était pour vous montrer, donc les informations relatives au, au sport, calories, etc, etc, rythme, moyen, et lorsqu'on soit vers la droite, on va arriver sur la musique, pour arrêter, on y va, on se met là, durée trop courte, il faut avoir couru au moins 200 mètres pour pouvoir enregistrer l'information, si je vais dans, par exemple, dans natation, je vous montre, à propos de la piscine, on nous indique lorsqu'on va lancer ça va être dans un mode aqua qui va verrouiller l'écran l'opération des boutons en gros il va falloir euh, choisir la longueur de la piscine et il va falloir on pourra plus gérer le tactile parce qu'avec l'eau ça va sinon ça perturbe un peu le tactile et il faudra du coup euh, appuyer sur un bouton longuement si on voudra lancer euh, relancer l'écran le, le, quoi là je suis là j'ai ma durée j'ai ma consommation j'ai mon rythme et j'ai mon nombre de tours mon nombre d'allers retours donc lorsque je vais vouloir hop désactiver il faut que je reste appuyé. Le mode aquatique est désactivé. On entend le haut-parleur qui fait du bruit afin de sortir l'eau qui est sur le haut-parleur. Je vous le remontre. Là, cette petite musique permet d'éjecter l'eau qui serait rentrée dans le haut-parleur. Bien entendu, elle est étanche. Il y a eu une grosse discussion sur le Discord hier sur « Moi, je ne prends pas ma, ma montre nanani pour aller dans la douche parce que je me douche chaud, etc. » Personnellement, ma montre pour moi 5 atm c'est étanche vous allez pouvoir vous doucher vous baigner avec après la résistance normalement vous, vous prenez pas une douche à 70 degrés donc grosso modo la résistance c'est à peu près 35 40 degrés d'une montre mais si ça vous intéresse vraiment dites moi en commentaire parce que j'ai un petit concept de faire des sortes de crash test des montres d'essayer par exemple de les cogner pour vous montrer si c'est résistant de la mettre dans l'eau pendant x temps pour voir si c'est bien étanche des choses comme ça donc c'est sûr que ça me fera sacrifier des montres et c'est ça qui m'embête un petit peu mais ça peut vraiment vous montrer est-ce qu'elle est résistante et vous rassurer. Donc, dites-moi si ça vous intéresse ou si vous trouvez que c'est du gâchis de gaspiller des montres comme ça. Je suis assez mitigé entre l'intérêt parce que je trouve qu'il y a vraiment un intérêt quand j'entends que certains ne prennent pas de douche. Par exemple, moi, je mettrai la montre dans la machine à laver pour vous montrer ce que ça donne. Et si à la fin, la machine à laver vous la mettez à 60 et que la montre elle a rien, bah vous, au moins vous serez rassuré. Donc d'un côté, ça a une utilité pour vous, mais j'ai pas envie que vous disiez en commentaire que je gâche des montres bref donc dites moi si vous pensez que ça peut être utile pour vous de tester la résistance des montres la partie est faite, on enchaîne une fois que mon entraînement est fini on va pouvoir le retrouver ici là dans enregistrement d'entraînement j'aurai ma... mon historique, cyclisme, course à pied, course à pied pour perdre du poids etc etc bien entendu bien entendu l'historique va se retrouver aussi sur l'application et ça c'est plus intéressant parce qu'on va voir les détails. Et c'est là où on va pouvoir comparer si c'est précis. On va aller dans un journal, journal d'entraînement, on va pouvoir voir un entraînement, on aura le tracé GPS, on aura euh, le rythme, le, la distance, le nombre de calories, le rythme cardiaque avec la courbe, les zones d'intensité cardiaque, zones de fréquence cardiaque, la cadence et un graphique d'élévation. Voilà, c'est globalement les informations de base. J'ai vu des applications qui détaillaient beaucoup plus, mais là on reste sur quelque chose de base. Si on va sur le vélo, c'est adapté mais c'est à peu près pareil on a la vitesse cette fois-ci à la place de la cadence et on a toujours la zone d'intensité cardiaque etc etc la distance nanani nanana. bien entendu on va parler rapidement de la précision mais avant je voulais évoquer le petit mode course à pied pour maigrir parce que je me suis dit qu'est ce que c'est là ça va être un mode courir pour perdre du poids ou il faut connaître un petit peu sa capacité de course avant de se lancer là dedans c'est à dire de on va rentrer la distance qu'on peut faire à peu près en combien de temps une fois que cette information est rentrée la montre va nous faire courir par rapport à l'intensité cardiaque ce qui est le mieux pour perdre du poids Et là on va me dire par exemple d'accélérer il va falloir que j'accélère Après une fois que mon intensité cardiaque est au bon à la bonne euh, fréquence cardiaque qui est de, pour perdre du poids et ben la montre va me dire de continuer tout simplement et me faire rester dans la section cardiaque dans les sections de fréquence cardiaque qui permettent de brûler des graisses c'est plutôt sympa maintenant on va voir la précision de la montre précision cardiaque et vous m'avez demandé d'être un petit peu intransigeant et de faire un comparatif sur plusieurs données bref d'être de pousser un peu plus loin ma précision gps donc je l'ai fait. parlons d'abord de la pression cardiaque. Pour ce faire, vous le savez, j'ai comparé la fréquence cardiaque prise par la montre avec la fréquence cardiaque prise par ma ceinture pectorale qui prend bah, sur le cœur directement la fréquence cardiaque et qui est bah, vraiment précise. Elle est précise, elle est utilisée par les pros, c'est une bonne ceinture de la marque Polar. Donc c'est très précis. Comparant alors sur une activité où j'ai fait plutôt du yo-yo au niveau du rythme cardiaque, la moyenne prise par la montre était de 146 battements de cœur par minute sur cette activité. Contre 150 par la ceinture. Le maximum, 176 par la montre et 174 pour la ceinture. Lorsqu'on superpose les courbes, on voit que les trois quarts de la course ont bien été suivis. C'est-à-dire, seul la première courbe qui monte, la première accélération n'a pas vraiment été captée par la montre. Lorsque j'ai fini mon premier sprint et j'ai vu que la montre n'était pas montée je l'ai un petit peu réajustée et on a continué sur la deuxième accélération, la troisième et la quatrième et là la montre a plutôt bien suivi donc c'était pour moi plutôt dû à une petite erreur de positionnement sur cette activité. On voit néanmoins qu'il y a des fois des petits soucis d'imprécision, on est sur une montre à 159 euros, déjà c'est pas mal qu'elle détecte les montées, qu'elle à peu près pas mal au niveau de l'intensité cardiaque max souvent ce qui est difficile c'est au niveau des descentes lorsqu'on arrête d'accélérer et là on est plutôt correct donc c'est un bon point pour cette montre qui peut le faire sur des activités à intervalles lorsqu'on va prendre une activité de course à pied sans vraiment monter et descendre dans le rythme cardiaque vraiment quelque chose de plus linéaire la montre n'a aucun mal à suivre c'est plutôt pas mal je suis content du cardio mètre pour cette tranche de prix c'est tout à fait correct parlons maintenant de la précision gps ce qui vous embête sur certaines montres qui moi ne m'embête pas forcément cette fois ci j'ai comparé du coup sur plusieurs sports la course à pied le vélo les prises de mesure gps prises par la montre et par mon iphone qui n'était pas connecté à la montre parce que de toute façon il n'y a pas la possibilité de connecter un iphone je vais vous fais un petit tableau récapitulatif sur les distances ma sortie en vélo j'avais 3,26 km sur la montre contre 3,33 km sur le téléphone. Une sortie course à pied, j'étais à 1,91 sur la montre, contre 1,91 sur le téléphone. Ça, c'était plutôt pas mal. J'ai eu une autre sortie de 5,43 km sur la montre, contre 5,5 km sur le téléphone. À chaque fois, ça joue entre 20 et 100 mètres près, mais j'ai eu aussi... De sortie où la montre n'avait pas lancé le GPS. Le GPS n'était pas trouvable. Donc c'était du 0 contre du 2 km en vélo. Et du 0 contre bah, au bout d'un kilomètre j'ai arrêté et j'ai redémarré la montre. Je vous le dis mais je vous le rappelle que j'ai eu la montre en avant-première. Et que ces petits soucis de GPS, de mise à jour GPS peuvent être corrigés. Et ont été corrigés lorsque j'ai redémarré la montre et que je l'ai resynchronisé avec mon téléphone. Est-ce que c'est vraiment un défaut de GPS Je ne pense pas. Parce que sur les autres mesures où ça a bien pris, ça a bien marché. Mais voilà, tout est dit, voici mon petit tableau récapitulatif de mes sorties GPS que j'ai fait avec la montre pour vous les comparer en fonction du vélo, course à pied, etc. Ça c'était la précision GPS, maintenant voyons la précision de la SPO2. Rien de mieux que pour voir la précision de la SPO2 que de calculer la SPO2 en direct live avec ma montre et mon oxymètre de poux. on est à 98 sur la montre contre 97 sur mon oxybète de poux donc ça aussi la précision est validée maintenant parlons de la précision podométrique précision podométrique là aussi je vous ai fait un tableau pour être plus précis que d'habitude c'est pour vous que je le fais je vous fais un petit tableau comparatif de bah, le nombre de pas pris par la montre avec le nombre de pas pris par mon podomètre qui est ici qui est bien entendu dans ma poche du coup comparons comparant les deux prises de mesure sur 5 jours premier jour 6602 avec la montre contre... 5730 On a à peu près 900 pas de plus Sur la montre Deuxième jour 9831 sur la montre Contre 8219 sur mon podomètre Troisième jour 12479 sur la montre Contre 9734 sur mon podomètre Quatrième jour 8339 sur la montre Contre 7741 sur le podomètre On a quand même... Plus de pas sur la montre, c'est normal parce que mon podomètre, déjà il est dans ma poche alors que ma montre elle est sur mon poignet, ça bouge plus. Si on fait une moyenne pourcentage en plus, on voit que ça reste dans une zone d'à peu près 10%, 10-15% max. On a quand même cette petite imprécision par rapport au podomètre. est-ce que c'est une imprécision Moi vous le savez, je tolère par rapport au podomètre 15%, on est à peu près dans ces eaux là, donc c'est ok pour moi. Il n'y a pas eu de grosse imprécision du genre 200% en plus ou 0 sur la montre. Donc ça reste à peu près correct sur... Voilà, là j'ai pris 5 jours d'affilée. Mais euh, si on remonte sur tout mon test, c'est à peu près dans ces eaux-là aussi. On a fini avec la précision. Maintenant, on va parler de l'autonomie. Est-ce que vous avez vu que j'avais oublié de mettre mes lunettes C'est pas grave, on continue quand même en remettant les lunettes. Vous m'avez vu sur mes lunettes, ces petites exclusivités OnePlus Watch. On est à peu près du coup, globalement, pas mal sur la santé... Le sport, grosso modo. Maintenant, parlons de l'autonomie. L'autonomie est annoncée à 14 jours. Autonomie standard. Est-ce qu'on arrive à 14 jours Déjà, OnePlus a, on va dire, entre guillemets, bridé certaines choses de base sur la montre afin qu'on bah, ne crame pas l'autonomie rapidement. Je vous ai dit, toutes les options de suivi continuent sont désactivés à la base le temps d'écran on peut mettre que 8 secondes max temps d'écran allumé il y a des choses comme ça qui permettent d'économiser de l'autonomie combien de temps moi j'ai duré personnellement sur mes deux utilisations ma première utilisation plutôt globalement normale, je suis arrivé à 11 jours entre 11 et 12 jours sur ma deuxième utilisation un peu plus intensive, je suis arrivé plutôt à 8 jours on aura donc je pense Globalement une autonomie entre 8 et 12 jours en fonction de vos activités Les 14 jours sont bien entendu atteignables si vous faites attention et que vous n'utilisez pas trop votre montre Du coup maintenant on va enchaîner sur mes points positifs et mes points négatifs Mon premier point positif c'est le rapport qualité prix, on est sur une montre, dans... là il commence à y avoir beaucoup de montres dans cette gamme, on est sur du 159 euros. c'est correct, c'est un prix correct, on est en dessous de la GTR 2, on est au dessus de la Mi Watch, un petit peu à 9 euros près, et par rapport à ces deux concurrents, elle se débrouille plutôt pas mal. Le rapport qualité prix est honnête, on est sur de l'acier inoxydable, le design est sympa, écran AMOLED, les capteurs sont plutôt précis à ce prix là, dans cette tranche de prix là. Donc je valide ce rapport qualité prix Deuxième point positif je trouve C'est l'OS Ce sera bien entendu à la fois un point positif et un point négatif Vous allez vous comprendre pourquoi Mais pour moi il y a du positif dans l'OS Parce qu'ils sont allés plus loin Que ce que fait par exemple l'OS de, bah, de Xiaomi De ce que fait l'OS de la GTR 2 avec la réponse rapide aux appels. En disant je ne suis pas disponible. J'espère vraiment qu'ils vont sortir la réponse rapide aux SMS. La connectivité avec des télés. Mais on a plusieurs essais, possibilités. basées sur un autre OS qui est plutôt sympa en prise en main. Euh, voilà je le trouve plus sympa que celui de la Mi Watch. Où il n'y avait pas ajouté. Je trouve que c'est un petit peu un hybride. Entre un OS de la Dabas suite Et un OS qui essaye d'aller un peu plus loin. Ça va enchaîner aussi avec mon troisième point positif qui est globalement la prise en main de cette montre qui peut être accessible aux débutants comme on confirmait. C'est globalement une montre accessible à tous, bien entendu tous ceux qui veulent un cadran de 46 mm. Parlons maintenant des points négatifs. Mon premier point négatif, ça va être du côté de l'application. C'est que pour moi, il manque certains détails dans certains suivis. Par exemple, suivi cardiaque, il n'est pas détaillé si le suivi est bien, il n'y a pas de petits conseils, des choses comme ça, pareil pour le nombre de pas. Ce qui existe pour la rubrique sommeil. Je trouve que sur une montre un peu à portée grand public, c'est toujours bien de détailler le suivi de santé, de savoir si on se place bien, etc. etc. Ça, c'est pour moi un... ce qui manque un petit peu par rapport à ce qu'on peut trouver chez Amazon Deuxième point négatif, ça va être l'OS. Voilà, je vous l'ai dit, c'est un point positif, mais un point négatif aussi, parce qu'on reste sur un OS... Il y a des connectivités, mais on ne va pas pouvoir télécharger les applications tierces, mettre Spotify, des choses comme ça qui, bien entendu, comme sur Wear OS, auraient diminué l'autonomie. Mais voilà, ça reste sur un OS propriétaire, mais qui ne euh, pourra pas pour l'instant vous faire faire tout ce que vous voulez. J'espère qu'il y aura vraiment... Des améliorations j'espère que surtout il y aura des mises à jour qui vont amener des nouvelles applications peut-être des nouvelles fonctionnalités j'ai pas encore de tuyau là dessus mais j'espère aussi troisième point négatif c'est les petits manques les petits manques qui j'espère aussi seront amenés, notamment le fait qu'il n'y a pas d'écran always on, d'always on display, il n'est pas possible d'avoir un always on sur la montre pour l'instant. Je sais, j'ai lu que OnePlus travaillait dessus pour l'incorporer dans une mise à jour, c'est sûr que ça baissera l'autonomie, mais c'est quand même un manque cruel sur une montre connectée. La précision, elle est correcte, mais on ne peut pas dire que c'est une montre pour les grands sportifs. Les personnes qui cherchent des montres cardio GPS peuvent passer leur chemin. Là, c'est une montre. Plutôt pour une personne qui cherche à suivre sa santé et faire des petites activités comme ça, sans forcément aller sur la précision, au rythme cardiaque près, au mètre près. Bref, il y a quand même quelque chose à faire en plus au niveau de la précision, mais ça va avec la tranche de prix, je vous le rappelle. Maintenant, faut-il l'acheter Pour l'acheter faut-il acheter cette montre Je ne vais pas vous dire si vaut-il mieux acheter cette montre ou une autre parce que je vous ai préparé pas mal de vidéos comparatives avec les concurrents. Est-ce qu'il faut l'acheter Est-ce qu'elle est bien à acheter Personnellement, je dirais oui. Je dirais oui parce que à cette euh, tranche de prix-là, comme je vous ai dit que la Mi Watch était bien, que la GTR r 2 était très bien, je trouve que celle-là va sur certains points encore plus loin. Moi, je trouve que la réponse rapide aux appels, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas forcément. Et voilà Sais, moi j'aime bien avoir mes notifications d'appels mais je ne réponds jamais pratiquement à mes appels sur la montre mais voilà voir qu'on m'appelle et pouvoir dire bah je vais pas décrocher parce que sinon je sors mon téléphone de pouvoir dire je te rappelle plus tard déjà c'est top ça évite un autre appel un autre appel un autre appel si on est en train de parler je trouve ça super et je trouve aussi le bah, l'OS est très prometteur hein, est très prometteur pour un premier OS c'est une pour une première montre c'est très prometteur on n'est pas du tout sur ce qu'a fait Oppo parce qu'on était sur Wear OS mais je trouve que sincèrement OnePlus a bien démarrer sa course dans les mondes connectés, donc je vous la recommande. Bien entendu, j'ai hâte, vraiment hâte, hâte d'avoir entre les mains la cobalt. Et je vous dirai. Ce que ça donne. En tout cas ce test je pense c'était suffisamment long mais si vous avez encore des questions, si vous avez encore bah, des remarques que vous voulez que j'aille plus précisément dans un sujet, vous le mettez en commentaire surtout, surtout, surtout lâchez moi un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne merci à ceux qui étaient au live au live qui m'ont qui permis de vous présenter en avant première cette montre. Abonnez-vous à la chaîne YouTube on est bientôt à 30 000 abonnés abonnez-vous pour soutenir la chaîne mais surtout pour être informé des lives et des sorties montres connectées ou d'autres produits Tech. Vous savez, moi, je fais de la montre connectée, de la domotique, je fais même des aspirateurs, je fais à peu près tout, les smartphones, etc. Donc, ça peut certainement vous intéresser. Et si vous avez encore des doutes, je vais vous sortir pas mal de comparatifs. Et si vous avez encore des doutes après le comparatif, le Discord est là, les lives sont là pour qu'on échange, pour qu'on interagisse et pour que je vous conseille la meilleure montre connectée possible ou le meilleur produit tech qui vous convient. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.